What's up, Jean de j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, les amis, on est sur un pour une nouvelle admin série. Aujourd'hui, une admin série assez intéressante parce qu'au début de la vidéo, il y a un modérateur qui cheat. Ensuite, <rire> il y a des youtubeurs qui cheat aussi, enfin qui utilisent des bugs pour euh, traverser à travers la map. Donc toujours pas rien compris à ça. Il y a eu un triple X-rayer, donc il y avait trois X-rayers en même temps que, bien sûr, vous savez les amis, j'ai tout banni parce que je suis le meilleur anti-anti-meilleur anti-extrayeur disponible sur toute la planète entière. Et, bien sûr, pour terminer, euh, un speedhacker. Donc voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était vraiment intéressant. Merci de partager cette vidéo-là à tous vos amis et rigoler tous ensemble avec moi, les amis. Je vous aime et je vous laisse sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire si on atteint 200 pouces bleus. Ça me ferait super plaisir. Allez, allez, je vous aime. Attends, ça, ça, ça, attends. Moi, je veux savoir pourquoi un modérateur s'est fait ban pour worst. <rire> Okay. C'est à cause que moi ok je suis un instrument mental non Ça de... C'est à cause qu'en fait, En fait, euh, en fait euh, avec le fameux, ça s'est mal tourné, ok? Je te parle, ça s'est mal tourné d'une façon extrême. Genre il t'a mis okay. des fesses sans faire exprès, genre? Ouais voilà. Okay, okay. Et en bref, euh, Il m'a vraiment gueulé, mais pas gueulé, tu vois, comme euh, ta mère t'a aller dans ton lit, tu vois, une coche au-dessus. Ouais. Moi ça arrive à toutes les soirs, on ri pas de ça! <rire> Et à cause de ça, ben là je me suis dit, bon, ça sert à rien que je reste dans le staff parce que déjà ça prend mal avec le fondateur. Que là je me dis, que là je me dis, bon, tant qu'à faire, on va peut-être quitter le staff en ayant la classe, tu vois, en ayant, tout vois, tranquille. Que là, comme par magie, qu'est-ce que je fais Bah ben, j'arrive avec un chien Yo, ça me fait penser, tu sais, à quoi Tu sais, c'est une vidéo sur internet quand même populaire, c'est un gars qui travaille chez Sears, genre. Il quitte sa job, mais genre il met dans l'intercom. C'est un job de map et tout. Genre ça me fait penser à ça. Ok, je t'ai venu juste prendre à tes nouvelles. Bonne journée, mon ami. What the fuck, ils sont de l'autre côté de la limite de map. Moi j'arrive pas à y aller, tu vois. Mais eux ils sont capables d'aller de l'autre côté de la limite de map. Et là ils viennent de faire péter cette base. Et là je crois qu'ils vont être capables de rentrer dedans en fait. là. What the fuck. Comment je fais pour aller à eux en fait Attends, je vais peut-être peut que ça fonctionne. Ça, il faudra m'expliquer comment faire. Ouais, regardez. Je suis en dehors de la map maintenant. Ils oh, ont juste bug avec un minecart, comme ça Je sais pas, c'est chelou. Hein. Pourquoi ils font plus péter en fait C'est quoi Ils ont déjà accès à la base non Allo Je crois qu'ils ont déjà accès à la base en Pause fait. De, de minutes à ce qui paraît. Ah merde, j'ai écouté ah, un live okay. Merde, j'ai écouté un tournoi Fortnite et avec mon pote Naïou. Euh... Je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un youtubeur Minecraftien, il avait genre 5-6 000 abonnés, il, jouait, il faisait des vidéos avec Keroz et tout. Bah, il est en LAN en ce moment et j'écoutais la LAN en fait. Donc, ouais, comment ça fonctionne ce truc là Ok, il veut aller chercher ce stuff là en fait. Les victimes si vous saviez, mais sur ce serveur là, les gars, vous pouvez avoir le slash fly. C'est pour ça que lui, je pensais qu'il cheatait au début, mais euh, il est juste en fly en fait. Vu que vous pouvez faire F fly, un truc comme ça, je crois. Un euh, autre member of any factions, mais ouais, en gros, ouais. euh, vous pouvez faire euh, plusieurs trucs sympathiques. Donc là, lui, il est en train de créer sa forme à cactus. Wait, what? Ok, non, non, non, il utilise Schematica, et ça, c'est interdit. Euh, attends, attends. On m'a dit que c'était interdit de faire ça. Euh... Uh, wait, what? Uh, attends, ok. Uh, message de Crézade. Euh... Schematica est interdit sur le serveur. Uh, je dois te bannir. Car. C'est interdit. Je fais pas les règles. C'est. Euh, moi, je suis juste modo. Ok, je vais voir combien de temps c'est banni pour un schématica et je reviens. Ouais, euh... jeune homme, on vient de me dire que je devais te bannir euh, parce que pour un ouais, mais... schématica, moi. ouais, je veux bien, mais ouais. comment, comment je peux être au courant si c'est pas écrit Bah, c'est écrit dans les règles. Suis... C'est écrit dans les règles 100% sûr parce que euh, euh, hier jamais vu ça en fait ben. pour moi toi c'est un mode de construction toi donc je sais pas pourquoi c'est interdit ouais on... je sais oui, pas mais c'est interdit moi... dans le sens genre tu poses des blocs euh, automatiquement ouais, ouais moi aussi, je sais pas rat... pourquoi c'est interdit honnêtement je sais pas pourquoi c'est interdit je suis du même avec toi mais moi on m'a dit que je devais bannir les gens qui avaient schématical tu comprends ouais mais je veux bien voir les règles parce que si c'est pas écrit comment on peut comment je peux le savoir en fait ouais c'est vrai donc c'est où est ce que tu vois les règles normalement sur le serveur je suis je connais pas, pas toi euh, moi, Normalement. normalement que es modérateur, hein. Ouais <rire> hey, c'est bon, calme-toi là hein oh, Daria, attends je vais aller voir, c'est sur le forum hein Mais normalement ouais les règles doivent être sur le forum ou. À règlement mais Elles sont sur le forum. Règlement in-game. Vous êtes responsable de votre compte, publicité.. Écoute, de droit, version versions des bases, les maps sont strictement interdits sous peine de base. Ouais, voilà. Et les rigidites sont autorisées jusqu'à maximum 5 dollars. Si mais un truc de construction, voilà. pas ouais, moi aussi, je suis d'accord comme toi, tu vois, je, je suis pas trop d'accord à, à ça, mais moi, bien. on m'a dit ouais. de te bannir. Donc, ouais, je vais je te demander, coup, ouais. garde je vais faire en sorte que, je vais dire que tu l'as avoué, comme ça, tu sais, comme ça, tu vas pas être banni 30 jours, tu vas être banni que 15 jours, ok 15 Ouais, c'est déjà, c'est deux semaines, quoi. Ouais, c'est 15 jours, mais je vais pas ouais. te, bannir, 15 jours, je vais te bannir que 15 jours, parce que on va dire que tu l'as avoué, ok Ok, beau gosse et okay. je sais pas, peut-être que les admins vont cote ta farm ou quoi quand ils vont voir ma vidéo, mais je, moi personnellement je vais pas la cote ou quoi, tu vois, ça c'est tes trucs, mais si c'est pas été fait legit, je crois qu'eux, ils vont voir la vidéo, ils vont venir cote ta farm, tu vois, donc, euh, ouais, je, sais pas, je sais pas, je sais pas comment ça marche avec ça normalement, mais moi je vais te donner ah, ben 15 jours, ok, je, pense je suis que désolé, mais, interdit, que ouais, moi aussi je suis d'accord, je trouve ça un peu bizarre, mais, ah tu vois, non, si, non si, si, c'est 7, 7, jour, jour. 7 jours, c'est 7 7 jours, 7 jours ah, 7 jours, je vais te bannir 7 jours, ok? Ok, merci. Mec. Et vu que t'es sympa, je vais, euh, je vais laisser un mot pour pas qu'il code ta farm, ok? Auto farm, bulle jeu marqué. Ok, mec? Ok, Je t'embrasse, je te souhaite une bonne fête de journée. Les amis, je pense qu'on a des X-Rayers, donc je vais m'occuper de eux rapidement. On a Doudou, donc on va regarder Doudou rapidement, presto, qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme. Ok, il a oublié un diamant. Ok, on va rien dire. Mais il mine vers l'émeraude directement. C'est quand même assez bizarre, hein. Je veux dire, il regarde l'émeraude. Oh, j'ai trouvé de l'émeraude! Hey, hey! Salut, salut, l'émeraude! Il regarde pas mal dans les murs aussi quand il mine. Un peu bizarre. Euh, quand je vais le ban, ok, je vais lui dire qu'il a oublié un diamant. Je suis sûr qu'il est extrait 100%. Là, il va s'en aller vers le diamant qui est l'autre côté. Encore. Il est pas exactement là. Il est l'autre côté de la redstone. Donc, euh. Il voit toujours pas encore, il voit toujours pas, bizarrement il voit pas, même s'il prend la redstone, même s'il prend la redstone, il voit pas le diamant, c'est pas possible, il voit pas le diamant, mais, regardez, tu vois, il voit pas le diamant, même s'il prend la redstone, mais, bizarrement, oh, oh, oh, il regarde la terre, oh, oh, ah, les amis, je pense que nous avons un X-rayeur, boom, boom, euh, salut mon ami, Message doudou, euh, tu es un saleté de mauvais x Tu as raté du diamant sur ton passage. Tu me déçois. <rire> Putain, il y a vraiment des gens, ils savent pas de cheat en fait. Genre, si tu veux cheat, cheat correctement, tu vois. Mais là, non, non, non, pas du tout. Ça cheat pas correctement, ces petits bâtards. Oh là là, bon, on va le laisser là, on va le laisser poireauter, il veut pas nous parler, donc on va le laisser, euh, euh, message du doux, tu avoues avoir x-ray, on va lui demander quand même, on va le spam un peu, peut-être qu'il voit pas à cause du message des freeze, tu vois, donc, euh... je vais quand même euh, lui demander, je vous prends ses réponses. je crois qu'il y a un pote à lui qui est entré d'x-ray aussi, je crois que ce gosse-là est entré d'x-ray, donc on pourra faire un 2 en 1, oh, il y a un autre dieu, je crois qu'il écrit x aussi, attendez, what the fuck, il est un peu bizarre lui, ok, on va aller voir un autre dieu, euh... Ok attends, lui, est-ce que tu crois que... lui ce qui il, il regarde à travers les murs un peu, euh, il regarde encore à travers les murs, il y a du diamant juste en face de lui ce qu'il va aller le chercher. Donc le gars il s'appelait Doudou le premier, euh, donc faut, faut faut se rappeler, ok faut se rappeler. Donc euh, lui il regarde pas mal à travers les murs, donc je pense que lui aussi il serait. Est-ce qu'on aura un triple ban Oh mon dieu ça serait la meilleure ligne de ban de ma vie gros. Ok là il y a rien, les mines aléatoirement. Je pense qu'il a vu le diamant qui est tout droit là, donc je crois qu'il va foncer directement au diamant, euh, selon mes calculs mathématiques. Ce gars-là il cheat, ok? Je suis 100% sûr à 100% que ce gars-là cheat. Il euh, n'y a pas euh, d'excuse ou quoi? Il n'y a pas de... Attendez, on va regarder vite fait. Il n'y a pas de fortune, il y a 8 diamants, mais ça semble être un cheater. On va voir, on va voir. Oh! Dames rage pas, on va retourner là. Donc c'est un peu bizarre qu'il ait trouvé le diamant comme ça, on va quand même continuer à le regarder lui. Il n'y a pas d'autres diamants proches de lui, ok il y en a là. Euh, donc ok, on va voir euh, lui, on va retourner au slash back, putain c'est compliqué de gérer plusieurs extraires en même temps là. Donc, euh, ok lui il s'en va vers du diamant, on va voir encore lui. Donc lui il a l'air à remonter un peu, euh, est-ce qu'il va aller au diamant qui est là, je crois que oui. Donc ça va nous faire un triple ban, j'ai extrait, ok. Donc là, il a dit j'ai X-ray doudou. Donc ça, on sait qu'on va le ban après. Donc lui, pour l'instant, il, banne... il a pas l'air d'aller vers le diamant. Oh, c en fait, si. En fait, si, il va vers le diamant. Ok, on va vite fait aller voir l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Euh... L'autre, est-ce que... L'autre, il est reculé. Ok, parfait. Donc l'autre, il s'en va directement au diamant. Et on va le freeze directement. Boom. Message dames Pourquoi euh, tu X-ray? Donc on va faire un triple ban, je crois. Euh... euh... Pourquoi tu x On va lui demander déjà s'il avoue avoir extrait, Parce que s'il avoue pas, euh, ça va être 30... Euh, ça va être... Euh, je sais pas combien de temps. Donc, euh, oh là là, là là, le triple ban peut-être, le triple band. Faut que je continue à regarder l'autre, en fait. Euh, il est où Il est où, l'autre Il est parti Non, il s'est pas échappé, quand même. Sinon, c'était quoi son pseudo quelque chose. Il s'est échappé. Fuck C'est pas grave. Euh, on va voir s'il nous a répondu... Euh... Non, il ne nous répond pas. Donc, on va faire un double ban quand même. Dams, euh, 14D, X-Ray. Ok. Et, euh... Tamban, euh Doudou. C'était quoi son pseudo? Euh, c'était quoi son pseudo? Ah, c'était ça. Euh... Tamban, 14... Oups. 14D. Euh... Tu as laissé euh, du diamant sur ton passage. Mauvais euh, x rayer Voilà, il est banni. Double bannissement, gros. Putain, ça fait plaisir. Ouais, donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, les gars, j'avais euh, trois gars qui étaient en train de piller en dehors de la map. Donc, Arix, Bites et Omega. Euh, L'ennemi vient de me dire qu'il fallait que je les bannisse euh, chacun 20 jours pour use interdit border. Donc euh, je l'ai fait, donc euh, voilà, je voulais juste vous dire qu'en fait, c'était interdit, tu sais, quand je me demandais il... comment il faisait, à skip c'était interdit, donc je savais pas du tout, je ne vais pas que vous m'insultiez dans les commentaires ou quoi, je suis vraiment désolé les copains. Ah j'ai trouvé un cheater, sûr, putain. Ah merde, il y a les modos qui parlent et tout. Il euh, est bienvenu sur le serveur ou pas, euh, sauvage non. Lui c'est un cheater, ah, je l'ai vu speedack, je l'ai vu speedack, 100% et cheat, et lui c'est son com compatriote. Slash mm -hmm. ban, WC, speedack, oh, casse pas les couilles, hein. Je vais le bannir. Euh, on va le bannir à 30D, parce que je sais pas combien de temps ça a rc. Boom, oh, allez, casse-toi. Et Venom, euh, ban. Euh, comment il s'appelait Venom. Il a drop tout le stuff à Venom en fait. Donc on va se tp à lui. Phantom, plutôt. Message, euh, Freeze, euh, Phantom. Phantom. Arrête mec, mec j'ai pas d'armes. Ta gueule J't'aurais fait ma vidéo <rire> C'est moi qui l'essai de fly en, en freeze en fait, là. Message. fantôme rend le stuff ah, mec, il énervé que là. le cheater t'a bon, donné. Le vocabulaire, jeune homme. Toi, ton... TOI-MÊME <rire> <rire> Tu fais une vidéo, là, écoute Ouais. Il a du Il a fait une vidéo putaclic qui s'appelle K-Faction. Toi-même, t'es un putaclic, gros fils de pute. Après, il y avait... J'ai enfin trouvé un ami, ça c'est allé un peu plus. Oh, le fils de pute de Lyon, et cheat. Slash freeze, euh, Lulion C'est bon, vous avez freeze le gars, bon, il est où Allez, tu t'es déconnecté en tant que freeze, t'es ban, petit fils de pute de merde de mes couilles de casse-couilles